Bonjour, mon nom c'est Sam Craft, on est ici à la Nouvelle-Orléans. Um, moi je n'étais pas levé en français, mais c'était quelque chose que j'ai ramassé. Um, c'était la première langue de, de mes grands-parents, euh, mes grands-parents grands mes, mes, mes grands -grands et mes uh, grands-grands-parents. Mais c'était quelque chose qu'il fallait que j'apprenne. Mon dialecte, c'est le français louisianais um, et uh, c'est différent uh, du français standard que tu peux apprendre à l'école. Uh, mais uh, c'est uh, la langue maternelle de la louisiane et uh, je suis fier de, de le parler. Um, quand même, uh, uh, je joue avec le band Sweet Crude et euh, je chante, je, je joue le violon et euh, des tambours et euh, le nom Sweet Crude ça vient de, c'est une qualité d'huile, uh, c'est la plus belle qualité d'huile que tu peux trouver et uh, c'est aussi un oxymoron, je ne connais pas le mot en français pour ça mais uh, uh, on aime le nom et uh, <laughs> Mais, euh, comme je t'ai dit, euh, je n'étais pas levé en français, mais c'était bien, bien important pour moi et pour nous autres euh, de l'apprendre, uh, pour le préserver. Uh, parce que si on ne le préserve pas, ça va crever. Ça va mourir. Et uh, on ne va pas voir ça. Uh, ça fait qu'on uh, a commencé notre band, qui chante en français louisianais. Et, euh, et on le parle, um, you know, as much as possible. <laughs> et et uh, mais uh, je suis prêt à apprendre tout le temps et uh, je ramasse uh, des affaires d'ici et de là. Um, il faut que je parle avec du, du vieux monde, uh, de, du monde de ma famille, uh, de la famille d'Alexis. Ça, c'est ça, ça qu'il faut, faut que tu fais pour, euh, pour l'apprendre. Parce qu'il euh, y a des livres, mais ce n'est pas grand-chose. Il euh, y a des classes, mais ça, ce n'est pas assez. Euh, on reste à la Nouvelle-Orléans et le monde parle du français louisianais ici. Le monde parle le français standard, que ça apprend ça, ça dans l'école. Um, so, si tu restes à la Nouvelle-Orléans, Uh, c'est différent, on a notre propre culture ici, c'est pas pareil comme le monde euh, comme du monde uh, mais, uh, mais uh, c'était quelque chose d'important pour moi quand même, uh, parce que c'était uh, le monde que je suis parenté avec, mes ancêtres, uh, ça parlait du français louisianais, ça me dit c'était uh, peut-être um, uh, peut il y a 100 ans. Uh, mais c'est mes racines, c'est les racines de plusieurs membres de notre groupe uh, et c'est bien, bien important pour nous autres. Uh, je crois que ça c'est tout. <laughs> Merci.